Our next speaker donc, je donne la parole au Dr David Ketch, qui est maître de conférence au département d'études d'histoire juive et d'histoire moderne contemporaine à l'Université hébraïque de Jérusalem. Il est aussi membre du Centre de recherche sur les Juifs d'Afrique du Nord et il s'intéresse à l'histoire intellectuelle des Juifs dans les pays où ils vivent au 19e et 20e siècle et il a publié un livre sur la culture des Juifs du Maroc et également sur la, sur la culture hébraïque des Juifs du Maroc, leur attitude vis-à-vis -vis de la langue hébraïque durant la période coloniale de 1912 à 1966. Il travaille actuellement sur une monographie dont le titre est de manière provisoire « La modernisation des Juifs polyglottes en, euh, au Maroc ». Il va nous parler aujourd'hui de euh, Hélène Kazes-Banatar et Bilha ou Bella Banderli, euh, amies dans la sphère publique et amies dans la vie privée. Bonsoir et merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont survécu avec nous. Je voudrais remercier euh, tous les organisateurs et parmi eux le professeur Raïm euh, Sadon et Eldad Sion. Je parlerai ce soir de deux femmes, bien sûr d'Hélène euh, Kazes Benatar mais aussi de Hila Billa ou Bella Banderli. Je vais d'abord les évoquer parce que ça n'est pas un hasard si mon exposé euh, a des liens avec l'exposé du docteur Benyakov avec qui je suis en euh, contact. Et donc ça n'est pas un hasard, euh, même si nous n'avons pas discuté de nos conférences ré euh, réciproques, que euh, nous ayons beaucoup de points de contact. Et je tiens à remercier la nièce de euh, Bella Benderli qui se trouve dans la salle aujourd'hui. Euh, le soir du Shabbat 15, 15 janvier 1955, une, une euh, soirée de célébration de commémoration s'est déroulée pour marquer euh, la, une décennie de la mort de Bila Menderli. En fait, c'est euh, l'organisation Magen David, qui était une organisation euh, marocaine de diffusion de la langue hébraïque. Et on a Yeriel Bouskila, professeur d'hébreu et euh, l'un des responsables de cette organisation, a décrit euh, un peu la biographie euh, de Bila. Benderli, Bouskila a commencé. Euh, ainsi, Madame Bila Benderly a été pionnière de la renaissance de la langue hébraïque et a euh, agi en faveur de la résurrection du peuple juif sur sa terre. Et malheureusement, elle a disparu de manière euh, brutale et tragique il y a une dizaine d'années. Et c'est ce souvenir que nous voulons commémorer euh, dans un deuil ré, euh, véritable profond. Des milliers d'hommes et de femmes ont suivi sa, son cercueil il y a dix ans et on a entendu des oraisons funèbres prononcées par des gens représentant les grandes organisations, l'avocat Salomon Kagan, M. Yaakov El Monsieur M. Shmuel El Malé, euh, l'avocate la, Madame Benatar, justement, Hélène Cazaz Benatar et Paul Calmero. Et dans son oraison funèbre, Hélène Cazaz Benatar rend hommage à son amie Bila Benderli Toutes deux étaient amies et membres actifs dans des organisations juives dans les années 30 euh, du XXe siècle. Ces deux femmes euh, ont, se sont distinguées dans le paysage de la communauté juive qui était no essentiellement dominée par les hommes. Les femmes n'y jouaient qu'un rôle euh, euh, véritablement épisodique ou en tout cas euh, périphérique. Or, euh, je ne vais pas euh, ce soir m'étendre sur Hélène Cazès-Benatar euh, puisque nous avons beaucoup entendu parler d'elle lors de la première séance. Je vais plutôt mettre l'accent sur la coopération entre ces deux femmes en matière de d'activité sioniste de leur activité au sein de l'organisation des femmes sionistes, la VISO, et de l'organisation euh, de l'aide la, de aux réfugiés juifs d'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Sachez que Billa Benderly a été euh, très rapidement euh, parmi les dirigeants de la communauté juive euh, du Maroc. Vous voyez une photo de sa voiture au sein de laquelle vous reconnaissez peut-être Bila Benderly. La la seconde euh, photo, c'est justement Bilao Bella Banderli à Jérusalem. Et euh, nous devons cette photo euh, prise en Eret israël donc en Palestine, premier euh, tiers de la du XXe siècle, euh, grâce à un photographe qui a réuni des images de la vie juive en Palestine, y compris des femmes euh, d'Europe, euh, du Maghreb, Mais ça c'est le sujet d'une prochaine conférence. Je suppose que même si vous avez commencé à être euh, au fait de ce... Qu'a été la vie de euh, de Nathalie, euh, de euh, pardon, Hélène Cazès Vous connaissez bien sûr beaucoup moins euh, Bila Banderli, dont le père était un euh, membre d'une famille racidique très connue, puisque son père, Yosef Moshe Aleviorovitch, descendait d'un des fondateurs du racidisme de Chabad, et euh, il était aussi pharmacien. Quant à sa mère, elle a elle, elle, elle était aussi la fille d'un rabbin Shmuel Heller et les parents ont on mis Bila dans une école de la Moshava de la communauté de Metula où elle a pu faire des études sous la direction des premiers professeurs d'hébreux israéliens, enfin palestiniens de l'époque, dont le docteur Yitzhak Epstein. Après ces études, elle a commencé à travailler au centre de, au centre médical euh, de, euh, j'ai oublié le nom, avant de devenir, euh, de travailler dans une euh, compagnie d'assurance à Haifa. Et euh, ça, c'était son activité professionnelle, mais elle a également été euh, nommée dans de très nombreuses associations juives, en général à des postes... Administratif, C'est ce qu'on laissait aux femmes à cette époque. Il faut dire qu'après s'être marié, Banderly a eu peu à peu des difficultés conjugales et le couple s'est euh, séparé et en août 1932 elle a décidé s'installer à Casablanca chez son cousin Zayde Shulman dont vous avez peut-être entendu parler d'ailleurs grâce à Zayde Shulman le musée d'Israël euh, a pu bénéficier d'une donation de sa part de très nombreuses euh, lumières de Chanukah, des Menoros. Et il faut savoir que ce euh, Schulman, euh, le cousin donc, de Bila euh, Benderly, a une très grosse influence sur sa cousine qui est peu à peu euh, entrée dans les organisations culturelles et euh, collectives de la communauté, le Tayemet, la Viso, euh, le mouvement sioniste et par la suite le Joint. Bella a également été membre de commissions euh, de direction de diverses euh, organisations euh, diffusant la langue hébraïque d'abord euh, je vous ai parlé du Magen David qui était une organisation pour la diffusion de l'hébreu et puis à partir des années 40 d'autres organisations dont euh, les amoureux de la langue hébraïque moi j'ai beaucoup publié sur Baderli je pense que ceux qui ont déjà lu mes recherches savent de quoi je parle, mais euh, j'ajouterai des détails ici sur la période euh, du début du 20 XXe siècle avec l'arrivée des émissaires de Palestine dans les pays islami islamiques, euh, dans ces pays arabes où vivaient beaucoup de juifs. Euh, il n'y avait pas de sionisme, mais les émissaires ont été très étonnés de découvrir une activité intense en faveur de la langue hébraïque et le professeur Youssef Chitrit en a rendu compte. Euh, Bila Benderly a créé euh, des associations avec de nouvelles idées. Euh, D'abord, elle, elle était reconnue comme née en Eretz-Israël et euh, connaissant l'hébreu depuis son enfance. Et donc, elle a pu avoir une place différente des autres femmes et, et, et être au même rang que les hommes. Elle a organisé des après-midi du Shabbat où elle utilisait des poèmes ou des chansons qu'elle avait entendues euh, dans les euh, dans, en Eretz Israël. N'oubliez pas que c'est Bialy qui, en 1926, a instauré euh, ce qu'on appelle encore l'Onek Shabbat, c'est-à-dire l'après-midi euh, du Shabbat, des activités euh, surtout pour la jeunesse, mais aussi pour les grands. Donc, Benderly ne s'est pas contentée d'une action locale à Casablanca. Elle a aussi emporté, euh, emmené ces jeunes ou rencontré des jeunes dans d'autres villes, euh, villes du Maroc et elle a été éblouie de rencontrer dans d'autres villes des Juifs qui la comprenaient quand elle parlait hébreu. Et euh, en fait, c'est vrai qu'il y avait des hébraïsants dans beaucoup de villes marocaines. Et elle a instauré des cours d'hébreu en hébreu. N'oubliez pas que c'est ce que faisaient ses maîtres euh, dans son enfance à Métoula. Et donc ce qu'elle enseignait ressemblait à beaucoup de choses qui se faisaient en Eretz Israël. Mais elle ne s'est pas contentée d'adopter les programmes culturels hébraïques. Elle s'est euh, attachée à développer euh, l'hébreu local en prenant des contacts avec euh, l'Association internationale des hébraïs des éditeurs euh, en Palestine ou ailleurs euh, qui publiaient en hébreu, elle a pu en obtenir gratuitement ou en payant euh, des sommes symboliques, des manuels, des livres, des brochures, etc. Et elle a organisé euh, pour des femmes et des jeunes filles euh, des activités d'enseignement de la langue hébraïque, de la poésie et du théâtre. En fait, euh, Bila Banderli avait un cahier où, en toutes petites lettres, elle résumait des euh, données qu'elle trouvait dans la presse juive du monde entier et qu'elle traduisait en hébreu pour euh, les diffuser toutes ces informations à Casablanca. Et maintenant, je, vous, je voudrais parler des activités communes de Hélène Gazès-Benattar et de Bila banderli J'ai parlé de la VIZO, j'ai parlé des organisations féminines sionistes, j'ai parlé de l'aide aux réfugiés pendant la Seconde Guerre mondiale, je vais entrer dans le détail. Le professeur Suzanne Muller, tout à l'heure, a dit que Hélène Kazes venatar a été la seule femme qui a participé aux congressionnistes locaux au Maroc entre 1936 et 1939. Euh, d'abord savoir si c'est vrai, mais je vais d'abord parler de ces euh, réunions, de ces colloques qui ont lieu en 1936, 1939, une, une fois par an, et c'était la première fois qu'il y avait une organisation centralisée représentant les associations sionistes existantes au euh, Maroc. Et elles ont... ces euh, réunions ont permis de euh, réunir des gens de Casablanca, Sfru, euh, Fès et d'autres villes encore qui ont centralisé leurs activités. Et il y a eu... Euh, Jusqu'à une dizaine de communautés représentées. Euh, ce mouvement sioniste local a eu des représentants au sein du Keren Kayes, Kayemet, du Keren Ayosod, euh, de l'organisation du Shekel et il y a eu... Une, euh, un programme d'action nationale, donc euh, marocain. Ah, je vous ai pas montré les photos euh, précédentes concernant les congrès. Là, c'est le congrès sioniste de 1936 à Casablanca. Miller cite euh, une allocution de Suzanne, de Hélène Casaz Benatar, en tant que seule femme qui a participé. Euh, à ce congrès. Eh bien, dans euh, euh, une revue francophone illustrée, on reproduit le discours de Hélène Benatar qui défend le projet de la construction d'un foyer national juif euh, qui pourrait sauver les juifs menacés. Déjà à son époque, 36-39, et elle défend aussi les idéaux sociaux. C'est important de souligner que... Euh, Hélène Casas Benatar n'était pas venue parler uniquement du sionisme, mais euh, c'est très important euh, de voir qu'elle s'est attachée à ces sujets. Banderly a pris aussi part aux euh, commissions de la du mouvement sioniste et il est possible qu'en fait au lieu d'une, il y avait deux femmes euh, au sein des congrès sionistes. Dans l'avenir illustré de 1936, on trouve un article qui parle de euh, Banderli, cette fois-ci en tant que euh, secrétaire euh, principal du Keren Kayemeth Etli Israël, du KKL au Maroc. Et Banderli a d'ailleurs représenté euh, le Maroc aux congressionnistes de 1900. 37 à Zurich, et puis quelques semaines avant que n'éclate la guerre, au, au Congrès de 1939, encore une fois à Zurich. Et en, dans l'avenir illustré, toujours en janvier 1937, on peut lire le 28 février, une page avant le discours dont je vous ai parlé de Benatar, euh, on lit justement l'essentiel de euh, la locution de son ami Benderly et vous voyez ici une reproduction de cet, arte, de cet exposé. J'ai encadré à gauche euh, le à gauche pour vous le discours de Benderly et à droite euh, celui de Hélène euh, Benata et elle lance, un, elle lance toutes les deux un appel pour des cotisations euh, augmentées au KKL et surtout aussi pour les euh, juifs de Palestine dont euh, une partie avait subi les pogroms euh, donc en Palestine en 1936. Donc d'une part ins insistant sur l'importance de donner des fonds euh, à la Palestine et au KKL et il faut savoir qu'à partir de là on trouve dans l'avenir illustré des listes de donateurs qui ont justement contribué au euh, actions demandées par ces deux femmes. Et puis on a un article en hébreu euh, de Benderly, ça serait d intéressant d'ailleurs de comparer les notes en hébreu euh, du discours de Benderly et du résumé traduit en français euh, publié dans euh, l'avenir illustré, je crois que sur le plan de la traduction et de la mise en page d'un journal, euh, ce serait intéressant de comparer l'original et le texte traduit et publié. Suzanne Miner a aussi souligné qu'il y avait un certain nombre de femmes de la Vizo en 1940 mais il n'y avait pas plus de il y avait moins d'une quarantaine de femmes. Et dans l'avenir illustré le 30 septembre 1938, on voit euh, on peut lire un rapport de ben de Cazez, Hélène Cazez sur les activités de l'Aviso mais on trouve aussi des rapports en anglais sur euh, la correspondance entre les, les membres marocains de l'Aviso et des membres de l'Aviso en Palestine euh, et après la guerre aussi on voit dans cette correspondance euh, cet, ex, cet appel à euh, Hélène Benatar nous espérons que maintenant que la situation s'est un peu stabilisée, vous poursuivrez vos activités au, en faveur de la Vidzo et des activités en faveur d'Israël. Donc, c'est très intéressant de se rendre compte que euh, après la guerre, le lien n'a pas été coupé et qu'on encourage euh, Benderli et Kazes à poursuivre leur euh, collaboration à l'organisation des femmes juives sionistes de la Vidzo. Euh, J'ai pu m'entretenir avec Denise Cazez et on sait que euh, si aujourd'hui Hélène Cazès était restée en vie ses archives seraient restées complètes alors que malheureusement après sa mort il y a beaucoup de choses qui ont été dispersées et c'est vrai aussi pour les archives de Benderly euh, par exemple je vous ai cité Bouskila parlant de Benderly et bien on trouve une partie des archives de Benderly chez Bouskila mais il semble que Benderly et continuer à s'occuper des réfugiés d'Europe au Maroc. Et Yeriel Bouskila, au moment de la mort de Benderli, je le cite à nouveau, dit qu'en 1940, lorsque des milliers de réfugiés ont fui le régime nazi du euh, de, de Hitler le méchant je garde l'expression parce qu'il y a eu un poème écrit par Chaim Suissa qui portait le titre euh, Hitler le méchant et eh bien euh, Bouskila souligne l'importance de l'activité en faveur des réfugiés le fait de les nourrir de les soigner, de les placer dans des familles euh, locales, de juifs locaux et c'est très important de savoir que à la fois ben et Darly ont euh, collaboré dans cela et beaucoup de ces activités sont restées complètement méconnues, on l'a déjà dit. Et il faut revenir aux archives pour voir dans quelle mesure Benderli a contribué à aider les réfugiés. Kazes Benatar et Benderli, je l'ai déjà dit, ont été évidemment euh, reconnues au Maroc, surtout qu'elles étaient pratiquement les seules femmes à agir euh, au milieu des, des hommes qui dirigeaient la communauté. En ce qui concerne Benderli, on peut dire que toutes ses activités dans les années 30 et 40 ont été véritablement couvertes de succès. Euh, évidemment, c'est assez parallèle de la réussite d'Hélène Cazès mais je crois que Beth Darli était particulièrement respectée du fait qu'elle elle était en fait hébréophone, elle a parlé hébreu euh, lors de sa naissance et de ses études en Éret Israël, en Palestine à l'école Ametoula elle a étudié deux professeurs qui étaient des pionniers de l'enseigne, de, des enseignants de l'époque et puis sa mère lui a transmis les enseignement du Talmud de son père qui était, je l'ai dit, rabbin. Et au-delà de cette, ce capital culturel de Menderli, il y avait aussi un capital euh, émotionnel et symbolique. Elle était considérée comme envoyée des rabbins de Palestine. Elle a été particulièrement honorée parce qu'elle était une représentante vivante de la communauté juive de Palestine. Et, Merci. <laughs> Elle était capable de dé de décrire les paysages, les lieux, euh, la renaissance euh, de la communauté juive de Palestine et de euh, rendre vivant tout cela. Et donc dans la com les communautés juives du Maroc, comme dans toutes les communautés euh, du monde d'ailleurs, euh, on mettait toujours l'accent sur l'arbre généalogique des notables de la communauté. Or, de par ses origines, euh, de grands pères euh, euh, rabbin et, et, et proche du euh, racidisme, etc., euh, elle était considérée comme une descendante directe de cette généalogie. Et donc les femmes euh, étaient cette femme a été très importante. Et n'oublions pas qu'en plus, elle représentait la modernisation de la communauté juive de Palestine et elle était une représentante du modernisme en général qu'elle a réussi à faire pénétrer dans les villages les plus isolés du Maroc, mais aussi d'Algérie. Il faut savoir que les réfugiés, au euh, Maroc était parti, venait de d'origines très diversifiées et en général appartenait à une culture relativement libéral, qui en tout cas permettait aux femmes de participer aux activités communautaires. Ce qui n'était pas le cas dans les communautés anciennes, traditionnelles, où seuls les hommes avaient leur place. Mais ici, dans ces communautés d'immigrants qui avaient accepté la modernisation de la vie juive on l'a accepté de manière très naturelle et elle s'est euh, elle a pris des contacts je parle toujours de Benderly avec des des notables de la communauté juive euh, moderne du Maroc et il ne faut pas euh, négliger non plus l'importance euh, des de ces mouvements occidentalisés c'est l'expression qu'on utilisait déjà à l'époque l'occidentalisation de la vie juive et il y avait dans ces organisations beaucoup de juives, de femmes, pardon. Et donc, euh, évidemment, euh, Benderli a servi de euh, pont. Euh, J'ai parlé de Bouskila tout à l'heure, et eh bien c'était un de ces ponts qui a permis à euh, Benderli, euh, originaire donc de Palestine, de s'intégrer dans les mouvements euh, de euh, juifs euh, moderni modernistes. Euh, C'est vrai que Ben, ben Kazes Pardon, Kazes Benatar, elle aussi a eu besoin de d'intervenants et de ponts, et euh, on l'a aidée non pas dans l'enseignement de l'hébreu, mais dans ce qu'elle a fait euh, dans la communauté. Encore une fois, il faut rappeler qu'elle a été la première femme à être avocate au Maroc, et que donc elle avait déjà son statut personnel. N'oublions pas que Hélène Cazette Ben Benkazar, Benatar n'a plus euh, été limitée par le fait qu'elle était l'épouse d'un homme puisque son mari est mort très jeune et donc elle a agi entièrement en tant que femme. Ces deux femmes ont eu un grand rôle dans la sphère publique.